En wow. 2012, le président Makisar le N'Gourgui Je me le plan national était sur 10 ans. Oui. 2012, 2022. Nous sommes en 2022, pratiquement à quelques 6 mois, en 2022. Tout à l'heure, le ministre des un N'Gourgui tout l'argent n'a pas encore été dépensé. Quelle l'émission d'information Nous 511 milliards ont été dépensés en 2021. Mm. Donc, à hauteur de 66%. Même nous avons trois phases phase d'urgence, phase court et moyen terme, après moyen terme, long terme. Actuellement, on est dans la dernière phase. Mais ce qui est dit, vous faites dans le patch. C'est-à-dire que patch est Normalement, de Parce que si ne le c'est-à-dire que si nous une bonne phase, nous sommes régler le secteur Il faut que Normalement, Mais ce qui est grave, dans la phase d'urgence, Philippe Magillen, c'est est une bon. Peut-être fait Bravo. Philippe a Demandez-nous. Où est le farfi? Les d'urgence pas mais c'est des milliards comme mon fils sous terre. Le problème qui se pose, c'est-à-dire vraiment, l'argent n'a pas été dépensé efficacement. les parce que vous faites qu'il y a autant de milliards d'abord. Le président de la République, même c'est un pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Il n'est pas habilité à dire aux, aux, aux députés de faire une mission d'information. L'ONUSA est l'initiative de la conférence des présidents sur proposition du président de l'Assemblée nationale. Nous avons une mission d'information ou une mission d'enquête parlementaire. Et d'ailleurs, occasion de mission d'enquête parlementaire. Nous avons réellement nous avons fait efficacement. Mais une mission d'information, il ne faut qu'informer le président sur ce qui a été passé. D'ailleurs, en 15 jours, il ne faut pas, parce que c'est sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que la mission tape les de l'ordre. Deuxièmement, c'est comme si on a réduit tous les efforts nécessaires Tous les efforts à Néant Parce que vous faites Autant d'argent, nous, nous, nous, nous En réalité, cet argent là faut voir un peu de pouvoir faire. mais est J'ai l'impression que j'ai suis Je ne le le mais les femmes les nouveaux impactés les nouveaux impacts man nous sommes épargnés. Nous tous les épargnés, nous avons tous les épargnés, nous sommes tous les épargnés. Nous épargnés. qui est été plus nous c'est le Mais c'est une zone sinistrée maintenant. Le scat urbain s'est mosquée, les gens qui ont été encore une encore. Parce que les travaux du ont fait de sorte que nous avons tous épargnés. Nous Veut dire que même nous concevoir des travaux bête. J'ai l'impression qu'il y a pas d'ingénieur parce que c'est vrai que nous sommes des ingénieurs. Normalement, nous devons illuminer, varner, faire des tirs. Pour la population, sénégalaise, Au moins ils sont en avance sur ces gens-là parce que nous, vous les gens qui savent travailler, nous ne sommes pas non beaucoup de faire problèmes de cette Les gens qui sont dans mon quartier ils le disaient. Effectivement, nous ne pouvons parce que nous ne sommes pas travaux travailleurs. Alors que tu ne prévois même pas des venir pour pour évoquer les autres. Et, et, et ça n'a pas été fait. Mais, mais Moi pas dit que un quartier comme ce qu on leur a fait du tort. Parce que nous non seulement mais le quartier est complètement inondé. Vous avez C'est-à-dire que si vous avez des magasins, magasins, vous avez magasins. c'est que dans dit que présentement. Actuellement, les nouveaux impacts inondation en ici. Fait. Il ce c'est qu'il n'y a pas une vision à long terme Parce que vous faites qu'il y a aussi une vision qui ce que Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le président Maxal est en train même de demander De réfléchir sur un autre plan décennal, 23-2033 Ce qui veut dire que ce plan-là a échoué Parce que si ce plan-là n'avait pas échoué, Nous avons En 10 ans, on doit pouvoir régler ce problème trois phases Aujourd'hui, on est dans la dernière phase Il n'y a pas une évaluation sérieuse qui a été faite D'ailleurs, ça dit, les députés là, ils doivent normalement évoluer tout ce qui a été fait, mais les gens ne l'ont pas fait. Peut-être pour le président de la République, ils ont préféré faire une mission tapelée d'information tout simplement. Mais alors qu'en réalité, oui. le véritable problème qu'on devait faire, mission d'enquête parlementaire très sérieuse d'ailleurs, c'est-à-dire a dit 511 milliards, mais 511 milliards, il Parce a efficacement, il y a une fact yo xamanteni mais ça veut dire que faut problème waru mais ce qui se passe à Philippe mais c'est triste parce que encore l'hôpital est plein d'eau y à côté encore c'est encore plein d'eau légui que nu ñi def débloquer pour départ encore la même chose ce qui veut dire que vraiment ceux qui ont fait les travaux là ils ne sont pas sérieux et il est temps aussi de rendre compte le président ma je jexal en 2017, quand le problème s'est posé, le Conseil des ministres, au mois de septembre, nous avons fait une évaluation sur tout ce qui s'est passé concernant le problème des inondations. Jusqu'à aujourd'hui, absolument rien n'a été fait. Sinon, je ne sais pas, mais alors que ces gens-là, ils ne peuvent absolument rien faire. C'était tout simplement pour le président de la République, tout a été bien exécuté, alors qu'on au fond d'eux-mêmes, que le travail sérieux un travail n'a pas été fait dans la gestion des inondations. D'accord. Alors, juste, je donne juste la parole à Omar Faye Après, monsieur mm. qui fait avec l'invité euh, Omar, yo, qu'est-ce qui se passe également à Rufisque? Donc, dans le quartier Massa, mais les extrêmement grave et également, c'est extrêmement grave. C'est l'oukouguine indigo, Inondation, rufistes, C'est ce sont justement ces travaux. Travaux, études d'impact. Nous d'impact. Je voulais dire à Monsieur le ministre que Sénégal, gratte Malheureusement, si vous avez sais pas problème. C'est Mais si tu es des tu pas Ça veut dire que la tout ça c'est bon. Mais si tu es là, tu ne es cadre de Si vous ne pas les travaux que vous ne sont Nous exactement les conséquences que nous avons fait. c'est l'inondation Donc ceux qui ont fait les travaux, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas BRT nous Mais au moins, nous ne pouvons comme conséquence sur les inondations à quelle que soit les fortes pluie, au moins, Et c'est ça parfois le problème. Nous saluons les tuyaux là, ils ne pas mais ils ne ils ne pas ne pas Si vous tuyaux, vous que des tuyaux, on dit tuyaux à maintenir. Mais là nous m'a empêché à ce que ces mêmes tuyaux soient utilisés à Kermassar, à Russis, ailleurs et partout, pour qu'on règle définitivement ces problèmes. Donc il y a un problème. Il y a, un problème. Il y a un problème. Inondation, quels que soient les milliards qui ont été injectés sans tir, uniquement. et que les travaux qui sont là créent beaucoup plus d'impact. Je prends le regard du terre. La terre, le mot l'humour crée crée un, crée un impact. Mon l'a nous nous montons. D'accord, conséquence. Regardez ça, regardez les vidéos qui sont là. Ça c'est la terre. Qui nous force pourtant nous force Non seulement à tel ou mais si tu teurs il y a un problème. Comment ça, c'est des choses claires qui sont là. Parce que l'eau pluviale, ce C'est que je veux dire. C'est c'est des problèmes qui sont là. Vous savez où le président d'accord le plus nous Mais nous sommes le président de la République. Mais non, non, ça dit, ça dit ça. Même Je si Sering si... Salou n'est pas d'accord avec moi, c'est l'homme le mieux non, informé, dit, le plus informé non, non, ça, du non, Sénégal. Nous Nous sommes Nous sommes Ou nous Mais il <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> y a Sénégalais, doit <rire> <rire> <rire> <rire> Vous voyez est amenée. Il y des choses qui y a des choses qui sont amenées. des des qui sont amenées. Il y a des des a été dévié. Le des voilà ses conséquences. Dans toutes les maisons, je que bonne de bonheur qui Je suis le bonheur qui est le bonheur. actuellement. suis le les conséquences aujourd'hui du Terre. Donc, je les préoccupations des populations sont les populations sont faire conséquences. C'est pourquoi ils ne dorment plus. Les, les, les habitants qui sont là. Ils ont la névrose à chaque, chaque période pluviale. Chaque période ni ni ni sont Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. haute tension. vous Ils sont là. Ils sont là. il sont là. Ils haute tension. 90 000 volts. là. C'est 25 000 volts. Imaginez les qui s'est que qui s'est cachée. Restez dans la canalisation de Baroum. Parce que c'est dévié dans mon canal. Et que ce canal-là, c'est le plus grand canal. Nous, avons travaillé dans la période coloniale, c'est de l'eau pluviale qui quitte changal qui quitte kenya et rentre à Rufisque Déjà par la canalisation de Mgé. Ça a été dévié. Voilà ses conséquences. Conséquences amignes. D'ailleurs, le monde invité les filles qui ont promové. Nous les réalisations. Sont les promis ont fait. les Le canal Les promis Je un petit du monde. un un canal aussi vite comme le canal de Rufus Qui doit être réhabilité. Oui. Le de monde. de votre il y a C'est grave, c'est grave, lui, lui, c'est c'est ingénieur, je mais être pour que demain, qu'un banque de vote. Conséquence, est-ce que les gens qui ont Non. en canal Non. C'est un canal qui uniquement pour le drainage des eaux pluviales. Mais avant y a des gens qui ont une en train de se faire un Mais non seulement à profondeur, en profondeur, mais il y a des gens qui ont en train de se a un Mais où va le risque Le risque va directement vers le déluge. On est agressé par la mer, la masse de la mer qui est là à côté de nous. Oui. Écoute, aucune disposition n'a été prise. On est agressé par la vétusté du réseau d'assainissement. Sans compter cela, il y a des terres qui sont là. Avec ces problèmes de canalisation. Mais je ne dirais pas vous, d'emm'sieur autour de l'APH. Avec ces mêmes conséquences, avec ces populations qui sont là-bas. C'est non. A cela, maintenant, il s'ajoute ce problème de réserve foncière. Où va, où va Rufus Rufus va directement vers le déluge, D'autant plus qu'on est en train de créer des pôles urbains à Geminado et à La Grosse. Et laissez les mourir. Voilà le combat que les gens sont en train de mener. Donc, mais qu'est-ce que vous attendez, Taïdi L'angé ne il y a un que tu... Nous devons nous gagner. Comme sur le bop. c'est une ville historique. Tous les grands rôles, toutes les grandes décisions se tenaient à Réveille. C'est lui, lieu le... Kaula, Dakar Quand on Il Aujourd'hui, Réveille elle a vu la plus dégradée on est en train de bafouer notre dignité amoul dara lu xamanteni amoul boulevard bi boulevard bi gënal ma talli bi talli rek rek dem mais inondation quoi est-ce que c'est comme à voilà six ans c'est ce sécurifié après de vivre. six ans ben de vie Si moi desservir qu'est-ce que vous dites autour dem arafat diar nonou monsieur le ministre si dina ñeu tout à l'heure wax dama bëgg moto ma bëgg moto ma bëgg gis le ministre parce que le ministre ne peut pas mais je défie cette section en charge l'histoire des routes dina wax yeen programme initiative pour omar dès l'assainissement c'est-à-dire que nous, ñoo ñi nga xamanteni né c'est les principaux concernés mais qu'ils viennent avec moi descendre à Rufisque ñu xol est-ce qu'il ni wax amna on les défie tous pour ma ville assainissement azur et tout le monde pour que les gens puissent constater de vivre ce qui se passe à bien. Nous, on pose des problèmes concrets. Oui. Nous ne sommes pas dans une logique de politisation ou de quoi que ce soit. Ça, c'est des choses concrètes. C'est ce que les Rufus sont en train de vivre. Et pourtant, nous y cotiser. Un peu partout d'ailleurs. Mais on quand tu as des populations qui sont prêtes à t'accompagner, nous à ce T'es nouveau dans le cadre. Moi, amener écouter pour faire du nettoyage d'assainissement. Comment les Canadiens accompagner les gens? Vous le faites que à part la ville, en ville, fin pour réseau d'assainissement, il y en a pas. Il y en a pas. Très bien. Masard, il y en a pas. Tendre, il y en a pas. Mais pourquoi ça? D'ailleurs, le unique facteur ou facteur inondation, insuffisance réseau d'assainissement, construction, qu'ils zone eu à maintenir des inondés entre autres, peut-être facteur abdu.